Donc, ben, la plupart de vous nous connaissent, mais juste pour être certain, le Centre de la nature, on est un organisme de conservation qui a été créé en 1972 par Alice Johansson, la fille de Jack Rabbit Johansson. C'est-à-dire que le 10 mai prochain, on célébrera notre 50e anniversaire. Notre mission, ce qu'on fait au quotidien, on protège, on restaure, on encourage la découverte des milieux naturels de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, puis on travaille à créer des collectivités dynamiques, viables et plus naturelles. C'est-à-dire que notre territoire d'action, c'est la montagne, donc la réserve naturelle Garde, mais ce sont aussi une dizaine de municipalités tout autour de Saint-Denis-sur-Richelieu à Saint-Mathias, en passant par Saint-Jean-Baptiste, euh, Ottawa Park, la présentation. Donc, on s'est présenté rapidement tout à l'heure, mais donc Ariane et moi sommes vos formatrices pour la soirée, puis on aura la chance de passer là, une heure avec vous. Juste pour vous mettre en contexte, bien, le suivi des anours, pourquoi c'est important, puis pourquoi s'intéresser aux grenouilles? Donc, juste pour vous dire, les anours, c'est la grande famille des grenouilles, rainettes et crapauds. Donc, vous nous entendrez utiliser à la fois là, un terme ou l'autre. Euh, pourquoi on s'intéresse aux grenouilles? Ben, c'est simplement parce que ce sont des bons indicateurs de la santé de l'environnement à cause de leur peau qui est fine, qui absorbe l'eau et les polluants. Les principales menaces sur les grenouilles, c'est la destruction de l'habitat. Donc, ils ont besoin, comme, comme on le dit, ce sont des, amph des amphibiens, donc ils ont besoin, à une période de leur cycle pour la reproduction, d'avoir accès à des milieux humides, à des mares, à des étangs, qui peuvent être des fois temporaires, qui peuvent être plus permanents comme des lacs tout ce qui est de la fragmentation de l'habitat, la mortalité routière par certains moments, les changements climatiques avec les hivers doux, le gel, le dégel, la pollution, les espèces exotiques envahissantes, c'est quand même des menaces qui pèsent sur les grenouilles. On s'intéresse aussi aux anours puisque, ben, contrairement aux ornithologues, vous avez à voir huit à espèces à apprendre. On n'a pas 200 espèces d'oiseaux, de chants et tout ça à reconnaître. Après huit, vous allez être rendu des spécialistes de grenouilles à la fin de la soirée. Mais aussi parce que, comme les oiseaux et comme d'autres espèces, bien, les, les grenouilles, les mâles chantent pour attirer les femelles. Vous connaissez bien sûr le cycle de vie général, mais juste pour vous le rappeler, bien, les grenouilles vont pondre leurs œufs dans une membrane gélatineuse là, qui gonfle dans l'eau, qu'on appelle le, la vitamine, le sac vitalin, qui, pro, qui donne de la nourriture, qui protège contre les UV, puis euh, qui va faire en sorte là, que les œufs vont ensuite se transformer en têtards. Pour de quelques mois à quelques années en fonction des espèces. Ils vont ensuite développer des branchies, des pattes, puis ups, tranquillement vont sortir de l'eau pour devenir des grenouilles, des crapauds ou des rainettes. Le programme dont on va vous parler aujourd'hui, il est inspiré d'un programme qui s'appelle Attention aux grenouilles ou Frog Watch, qui a été développé par Environnement Canada. Donc, le protocole qu'on vous présente pour le suivi des grenouilles, il est issu de leur programme. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez en savoir plus. Vous pouvez aller sur FrogWatch, puis pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas dans la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, quand on va parler d'inventaire, ça ne vous empêche pas de faire des inventaires, d'aller autour de chez vous, de, de, de noter quels sont les grenouilles, les crapauds et les renettes que vous y trouvez et d'aller noter vos observations sur le site de FrogWatch, qui est à l'échelle canadienne. Tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on vous présente, vous pourrez le trouver sur notre site Internet. Donc, il y a une page qui s'appelle centenature.qc.ca, suivi scientifique, sur lequel vous allez trouver le guide des anneaux du Mont-Saint-Hilaire, les photos, les champs de chacune des espèces, les protocoles d'inventaire, les listes des temps à visiter, ainsi que le formulaire d'inventaire. Est-ce que vous êtes prêt pour qu'on vous présente les différentes grenouilles? Oui, excellent! Alors, suivez-moi. Donc je dois, avant de commencer, vous faire une petite mise en garde. Les informations qu'on vous donne aujourd'hui, elles sont principalement euh, hilaire-centristes. C'est-à-dire qu'on a adapté à fonction du Mont-Saint-Hilaire et de la région. Donc, toute l'information est régionale et pas provinciale. Je vais vous expliquer, vous allez voir dans quelques minutes ce que je veux dire. Donc, toutes les informations qu'on vous donne aussi, elles sont issues du guide d'amphibiens et reptiles du Québec et de, des, des maritimes de Jean-François Desroches et David et David Rodrigue. Donc, mais le guide qui existe des amphibiens et des, des, des reptiles du Québec, mais comme je vous disais, on l'a adapté au Mont-Saint-Hilaire, notamment pour les espèces qu'on y trouve. Donc, on, il y a 10 espèces au Québec, on ne vous en présente que 8, parce que ce sont les 8 qu'on retrouve sur le territoire. Même chose sur le deuxième outil qui va être le plus utile pour vous, c'est le calendrier de reproduction des anours. Donc, parce que les grenouilles, elles ne chantent pas tout au même moment, leur, leur moment de reproduction n'est pas le même. C'est en avril et juillet en fonction des espèces. Comme je vous dis, ces données-là, ces périodes-là, elles sont adaptées autour du Mont-Saint-Hilaire. Donc, si vous êtes un peu plus au nord ou un peu plus au sud, ça se peut que ça décale de quelques jours, quelques semaines. Mais en général, c'est l'ordre de chant des grenouilles qu'on retrouve au Québec. Autre chose dans le calendrier que vous voyez à l'écran, c'est que les grenouilles, les, la, on a mis une cote, si on veut, en fonction de si l'espèce, elle est très commune, commune ou rare. Mais ça, c'est les très communes, commune ou rares à l'échelle de la région de Biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Donc, toutes celles qui sont en vert sont très communes. Celles qui sont en bleu sont un peu plus communes. Puis, celles qui sont en rouge sont rares. Je vais vous donner un exemple. La grenouille des marais que vous voyez ici en bleu, c'est une espèce qui, à l'échelle du Québec, est une espèce en péril. Donc, c'est une espèce menacée qui est très rare. Mais dans la région ici, en fait, à la montagne, elle est assez commune. Si vous êtes, par exemple, à Saint-Denis-sur-Richelieu ou dans d'autres, dans des milieux plus agricoles, bien, la grenouille léopard, elle va être très commune pour vous, mais à la montagne ou en milieu un peu plus montagneux, bien, elle est assez rare. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un petit peu adapté l'information en fonction de ce qu'on a plus de chances de retrouver. Mais l'avantage du calendrier que vous voyez à l'écran, c'est que si vous remarquez, elles ne chante pas tout en même temps. Donc, non seulement, contrairement aux ornithologues, vous n'avez pas 200 espèces à apprendre, mais en, en général, vous avez 4 ou 5 espèces au maximum qui peuvent chanter en même temps. Les autres, elles chantent soit avant ou après. Donc, en gardant en tant que tête le calendrier, le moment de l'année où vous faites vos inventaires, où vous allez sur le terrain, bien, vous avez plus ou moins de chances d'entendre une grenouille plutôt qu'une autre. Donc, en ce moment, au début avril, c'est sûr que c'est la grenouille des bois, la rainette crucifère qui commence. Les autres, et surtout que c'est frais cette année, on ne les a pas encore entendus, Mais on va vous les présenter quand même une par une. Donc, comme je vous disais, on a 10 espèces au Québec, on vous en présente 8. Les deux que je ne vous présenterai pas en détail, c'est la rainette Fougrillon de l'Ouest, donc celle dont on entend parler dans les médias parce qu'on la retrouve plus dans le coin de Longueuil, Varennes, Verchères, Contrecoeur. C'est la petite mini-rainette qui a à peu près la taille d'une phalange, mais qui a arrêté le développement de plusieurs développements immobiliers euh, par des décrets euh, provinciaux et même fédéraux. La deuxième grenouille dont on entendra peu parler, c'est la grenouille du Nord, parce que, comme l'indique son nom, bien, on la retrouve plus au Nord, on peut la retrouver même jusqu'au lac Saint-Jean. Alors, allons-y, espèce par espèce. Puis, je vous les présente, je vous les fais entendre, parce que vous allez vous rendre compte qu'observer les grenouilles, bien, ça se fait principalement avec les oreilles. Si vous êtes chanceux, vous allez les voir, mais la plupart du temps, vous allez les entendre bien avant de les voir. Commençons par la grenouille des bois. C'est celle qu'on entend en ce moment. La grenouille des bois, on la reconnaît avec son petit masque autour des yeux. C'est le zorro de notre grenouille des bois. Le corps, et est une chose que vous avez à savoir chez les, chez les anours, c'est que la couleur n'est jamais un bon indicateur de l'espèce. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur la photo, la grenouille des bois elle peut être rougeâtre, elle peut être verte, elle peut être brunâtre. Souvent, ce sont les femelles qui sont plus rouges comme ça. Elle se nourrit d'escargots, d'insectes, d'araignées, de limaces. Puis, c'est une grenouille de taille moyenne qui dépasse jamais 8 cm. Je vous fais une petite parenthèse avant de vous relancer dans les, dans les, dans les différentes espèces. Les grenouilles, les crapauds, les rainettes, ils ont des, des, des caractéristiques spécifiques à chacune. Les grenouilles sont normalement beaucoup plus aquatiques, donc on risque de les trouver dans les lacs, dans les étangs, dans les mares. Elles vont, donc comme elles sont plus aquatiques, elles vont pondre leurs œufs comme tout le monde dans l'eau, mais elles vont passer l'hiver dans la boue. Donc, c'est celles qui s'enterrent dans le fond des lacs. Les rennettes, elles sont arboricoles. Donc, on les retrouve dans les arbres. Si vous remarquez, vous allez voir une photo plus loin, elles ont des petites ventouses qui leur permettent de, de s'agripper aux arbres. Et les rennettes, elles ont une façon particulière de passer l'hiver. Elles vont geler. Elles vont complètement geler dans l'arbre. Puis, lorsque le printemps revient, ben, elles dégèlent. Les crapauds. On les reconnaît avec leur, leur verrues sur le dos. Bien, les crapauds, eux, sont beaucoup plus terrestres. Ils ne sont pas très hauts. Ils ont des petites griffes sur les, sur les pattes qui leur permettent de creuser le sol et vont passer l'hiver sous, euh, enterrés, mais dans le sol. Donc, je, je reviens à ma description des huit espèces de grenouilles. On a la grenouille des bois. On commence par notre Zoro. La grenouille des bois... Quand vous l'entendez, vous l'entendez probablement en ce moment, si vous êtes allé vous promener dans les milieux naturels, ça ressemble à des canards. Alors, Ariane, confirme moi que tu l'entends quand je vais partir, mais je vous fais entendre un chant de grenouilles des bois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Êtes-vous déjà? Oui, hein? Donc, vraiment, à cette période-ci de l'année, fin mars, début jusqu'à mi-avril, mi fin avril, quand vous allez vous promener en fin de journée près d'un étang, puis que vous avez l'impression qu'il y a une gang de canards, ben regardez comme il faut, ce sont probablement des grenouilles des bois mâles qui appellent les femelles. Vous êtes prêts pour la prochaine? La prochaine, c'est la Rainette crucifère. En anglais, on l'appelle le Spring Piper parce qu'on l'entend vraiment au printemps, puis ça fait vraiment des Bon, vous allez voir que mon, ma, <clears throat> ma, mon imitation est bien moins bonne que la, la réelle, mais comme je vous disais, une rainette c'est tout petit, donc ça fait 3-4 cm, puis on la reconnaît parce qu'à ses pattes, elle a des ventouses. Elle est très commune et elle fait un bruit d'enfer. On peut l'entendre jusqu'à 500 mètres, voire un kilomètre à la ronde, lorsqu'elles sont plusieurs. Si jamais vous avez la chance de la voir, parce que comme ce sont des, des, des rainettes c'est assez terrestre, donc au même arboricole, souvent, vous allez pouvoir la reconnaître parce que sur son dos, il y a un petit X, donc une forme de X, d'où son nom, la rainette crucifère. Alors, je vous la fais entendre, donc le spring piper ou la rainette crucifère. Vous allez voir dans, la, dans ce qu'on entend, vous allez en avoir quelques-unes, puis ça va, ça va augmenter. La rainette crucifère. Ça, c'est un son qu'on entend ces temps-ci aussi. Et comme je vous dis, quand il y en a une, deux, trois, quatre, ça va, mais si vous arrivez, il y en a plusieurs, vous allez les entendre bien avant d'arriver à l'étang ou la mare que vous observez. Troisième, la grenouille léopard. La grenouille léopard, comme je vous disais, si vous êtes dans un territoire plus agricole, bien, elle est assez commune. Toutefois, proche de la montagne, elle est assez rare. La grenouille léopard, c'est quand même une grosse grenouille qui fait 10-12 cm. Euh, on la reconnaît parce qu'elle a des taches sur le dos qui ressemblent à un léopard. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir la grenouille des marais. Que je vais vous la montrer tout de suite. Donc, la grenouille des marais, les taches sont deux par deux de façon très ordonnée. Tandis que la grenouille léopard, les taches sont un petit, peu plus, euh, un petit peu moins ordonnées, un peu plus comme des taches d'un léopard. Elle se nourrit d'insectes, de, de, de, d'escargots, d'araignées, puis même parfois d'autres petites grenouilles. Pour la reconnaître, son son n'est pas facile à reconnaître. Mais on croirait entendre un léopard qui rugit. Et ensuite, qui trouve ça très drôle. Donc vous allez voir, il y a toujours les deux volets. Je m'excuse pour les imitations, mais des fois, c'est plus facile à faire comprendre. Donc, quand on dit que le, le chant du mal ressemble à un, un léopard, puis... puis ensuite, le petit rire. Vous allez vraiment toujours avoir les deux quand vous entendez une renette, une grenouille-léopard. Je vous fais entendre. La grenouille-léopard. Vous en fond? Quelqu'un peut ouvrir son micro puis me le dire? Ou l'écrire dans la conversation? Oui, le bip c'était quoi? Renette, renette crucifère. Renette crucifère, un point, donc Spring Piper. Oui, donc euh, voilà, la renette crucifère. Puis ben, en avant-plan, on entendait la grenouille Léopard avec son... OK, le prochain, le crapaud d'Amérique. Le crapaud, c'est celui qu'on voit le plus. Il est facile à voir, il est terrestre, on peut le voir de jour comme de nuit. Il peut être tout petit comme très gros, mais il est surtout facile à reconnaître à cause de ses verrues qu'on voit sur le dos. Il a une grande résistance à la sécheresse. Il peut emmagasiner de l'eau dans sa vessie et s'il y a trop chaud, ben il peut creuser dans le sol pour aller se cacher. Mais le champ d'un crapaud, est probablement celui qu'on on associerait le moins à un crapaud. Avec son espèce d'allure barbare avec les verrues, on, pensait, on penserait à un gros gras Mais toutefois, c'est un très, très, très, très, très, très aigu, très long, qu'on entend sur de longues périodes. Je vous le fais entendre. Le crapaud d'Amérique On entendait encore en fond des, des renettes crucifères, mais c'est vraiment un long, long, long tri prolongé qui vous permet de reconnaître le crapaud d'Amérique. La rainette versicolore, maintenant. La rainette versicolore, elle est très commune à la montagne puis dans la région de Mont-Saint-Hilaire, mais la couleur est jamais vraiment la même. Elle peut avoir l'air d'une de, de, de couleur un peu, une peau granuleuse de l'écorce des arbres, un peu comme sur la photo, très couleur lichen, mais elle peut être plus brune, plus verte aussi. Euh, toutefois, comme c'est une rainette, c'est la plus grosse des rainettes. Il euh... oh, y, y a eu un blanc, donc non, non, on est rendu à la, la rainette versicolore. Pour les gens, il y a peut-être un délai. On va Donc, on est à la rainette versicolore. Puis, donc, elle est assez commune, c'est la plus grosse des rainettes, elle fait environ 5-6 cm de long, Et, mais comme les autres, elle est arboricole, donc on la voit souvent dans les arbres. Comme je vous disais, la renette versicolore, c'est très difficile de la reconnaître par sa couleur, parce que ça peut changer d'une grenouille à l'autre, d'une rainette à l'autre. Toutefois, toutes les renettes versicolores, si jamais vous les croisez, vous leur demandez de lever la patte, vous allez voir qu'en dessous, c'est jaune malheureusement, elles ne sont pas très collaboratives. Habituellement, on demande vie à Patte, ça ne fonctionne pas. Mais ça vous donne une idée, si jamais vous voyez une rainette avec le dessous de bras jaune, c'est une rainette versicolore. Si jamais vous entendez une rainette versicolore, pour ceux et celles d'entre vous qui sont un petit peu plus âgés, ça ressemble à une ancienne soliderie de téléphone. Tring, tring. tring. C'est des petites trilles comme ça, qui durent environ une seconde, mais qui peut en avoir 20, 22 à la minute. Je vous le fais entendre. Vous en faites pas, il vous en reste trois, puis ensuite on fait un petit quiz pour voir si vous vous en souvenez. Donc, de, presque l'avant-dernière, c'est la grenouille des marais. La grenouille des marais, comme je vous disais, c'est une espèce en péril, donc elle est assez rare à l'échelle du Québec, mais elle est, elle est assez commune à la, à, dans la montagne et dans le Piémont. Euh, c'est une grosse grenouille qui ressemble à la grenouille léopard qu'on avait vue tout à l'heure, donc les taches sont deux par deux cette fois-ci, mais toujours bien ordonnées. Et euh, donc, euh, et euh, bien... Et elle se nourrit de petits insectes, d'araignées, tout ça. Elle se trouve vraiment sur le bord des cours d'eau. Elle est très aquatique, puis on peut l'entendre de jour comme de nuit. Le chant de la grenouille léopard, par exemple, vous allez voir, c'est assez difficile. Un, elle est assez rare en général, même si elle est commune à la montagne. Puis deux, son chant n'est pas toujours facile à reconnaître. Ou à entendre. Parce que autant la, la rainette crucifère, celle qui faisait les pou -pi pou poupi -pou, pou on peut l'entendre à 500 mètres, à 1 km de distance. La grenouille des marais, souvent, elle chante sous l'eau. Fait que la portée de son chant est vraiment réduite. Et le chant en tant que tel, vous m'écrirez dans les commentaires comment le décrire, mais la meilleure façon, c'est comme. Ah, on a presque mal au ventre. C'est vraiment quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte ou qui fait un « Oui, mon imitation est vraiment horrible. Je vous le fais entendre, puis vous essayerez de me dire comment, comment, comment, comment vous décririez le champ des grenouilles et des marais. Et vous avez vu, ce n'est pas évident à entendre parce que c'est un son qui est très sourd. Ce n'est pas évident à d'écrire hein? Brouh, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, si vous avez la chance de croiser la grenouille des marais, euh, j'espère que pour vous, vous allez la voir parce que l'entendre, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile. Il nous en reste deux la grenouille verte et le wawaron. Les deux se ressemblent. Des deux sont les plus grosses grenouilles. Elles se ressemblent physiquement, mais dès que vous, dès que vous, les, vous allez les entendre, là, vous ne les mélangerez pas ni l'une ni l'autre. Euh, la grenouille verte, bien, comme je disais, c'est une grenouille qui est assez, assez grande, qui fait 10-12 cm, puis euh, qui mange de tout. Des petites grenouilles, des couleuvres, des écrevisses. Elle est souvent à l'affût, donc souvent on la voit sur le bord de l'eau ou près des nénuphars et autres, atteintes d'attendre que ses proies se présentent devant elle pour s'en saisir. Euh, la grenouille verte, comme le wawaron, a le gros tympan sur le côté, donc euh, l'oreille sur le côté, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Mais vous allez surtout la reconnaître par l'espèce de chant, on dirait une corde de banjo quand on tire, on fait om, oh, om, oh, om, oh, om, oh, om. Oh, oh. Donc, puis c'est très, très, très commun, mais les deux plus grosses grenouilles, les, donc la grenouille verte et le wawaron, on les entend plus à la fin de l'été. Allons-y pour la grenouille verte. La grenouille verte. C'est vraiment probablement des chants que vous avez déjà entendus si vous vous promenez l'été en juillet, disons, euh, proche d'un lac, souvent. La dernière, c'est le Wawaron. Bien, le Wawaron, c'est la plus grosse anoure d'Amérique du Nord qui peut atteindre la taille impressionnante de 20 cm de long. Elle est active de jour comme de nuit, mais on l'entend souvent vers la fin de l'été, juillet, même début août. Euh, elle peut peser jusqu'à 200 grammes à l'âge adulte, puis la coloration, mais comme les autres grenouilles, vert, brun, tout ça, mais on voit toujours le, le gros tympan et la lèvre supérieure est souvent verte. La grenouille verte a la lèvre supérieure et la tête aussi qui est verte. Puis, elle mange de tout, tout ce qu'elle peut capturer, les insectes, les grenouilles, les petits poissons, même des fois des petits canetons. Le wabaron, il peut pondre jusqu'à 20 000 œufs. Une femelle peut pondre plus de 20 000 œufs par année. Donc, pourquoi ils ont besoin de pondre autant d'œufs? Ben, C'est simplement parce qu'ils vont pondre les œufs à la fin de l'été et les œufs vont se transformer en têtards, mais les têtards vont se transformer en grenouilles que la saison suivante. Donc, il faut avoir assez d'œufs, assez de têtards pour qu'ils ben, qu survivent aux prédateurs, les, les, les, les, les poissons et tout ça, et durant tout l'hiver et qu'il y ait quand même assez de pour ceux et celles d'entre vous qui mangez des cuisses de grenouille, ce sont souvent ou probablement des cuisses de wawaron. Donc, parce que c'est celui-là, c'est vraiment la grenouille la plus grosse du Québec. Donc, le wawaron, pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà allés dehors vers le mois d'août, c'est un son qui est connu. On dirait qu'il dit le mot wawaron. Il y en a qui disent que ça ressemble à un beuglement d'une vache. Moi, je trouve plus que ça fait juste un wawar, wawar. Je vous le fais entendre. Le wawaron. Avoir. Les deux dernières, comme je vous ai dit, la rainette faugrillon de l'Ouest qu'on retrouve, là, si vous êtes dans le coin de Longueuil, euh, Varennes, Berchère, Contrecoeur et tout ça, et la grenouille du Nord qui est un peu plus au nord. Je vais vous faire entendre la rainette faugrillon de l'Ouest parce qu'elle porte son nom, pour, elle porte bien son nom, on dirait vraiment un grillon. Mais ce que je vous mets comme, comme la mise en garde, la rainette faugrillon de l'Ouest, c'est la première rainette à chanter dans toutes les, dans toutes les anneaux du Québec. Donc à cette période-ci de l'année, à la mi-avril, on est déjà presque trop tard. Donc, si durant l'été, vous allez faire des inventaires et que vous avez l'impression d'entendre une renette faux grillon de l'Ouest, ben c'est probablement un vrai grillon que vous entendez. la grenouille du Nord, je peux vous la faire entendre juste par curiosité. On dirait qu'elle cogne à la porte. Très subtilement. Alors, voici maintenant le moment de tester un peu vos connaissances. Donc, dans la conversation, si vous voulez, ou si vous voulez avec votre votre caméra, je vous ai mis le lien vers un quiz. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire entendre certaines rainettes, puis vous allez devoir voter pour certaines anneaux, donc grenouilles, rainettes ou crapauds, vous allez devoir voter sur ce que vous pensez que vous êtes en, tra en train d'entendre. Donc, j'arrête le partage de cet écran-là, je m'en vais sur l'autre écran pour faire le quiz. Donc, parfait. Donc, ce que je vais vous faire entendre, je vais vous faire entendre le chant d'une d'une grenouille, d'un anour. Vous devez voter pour le chant que vous pensez entendre. Donc, allons-y avec la première. sont pas 100% d'accord. Je vais en remettre quelques secondes. 30 secondes de plus pour ceux/celles qui voudraient voter encore. Félicitations à la majorité. Donc, en effet, on entendait la rainette versicolore, donc la petite rainette là, qui fait ben, la plus grande des rainettes, qui fait à peu près 4-5 cm, qu'on reconnaît avec ses ventouses, puis son chant, pour lequel on dirait là, un vieux, une vieille sonnerie de téléphone. C'était la première, on en fait trois, donc vous en faites pas. Allons-y pour la prochaine. Donc, la suivante. Mmh. Bon ben, vous venez d'avoir la réponse et celles qui viennent d'écouter. Donc félicitations, c'était le waharon. -wah Donc on a entendu au début là, une petite grenouille verte dans le fond, un petit tong-tong aussi. Félicitations. Dernière question pour cette première partie du quiz. Quel, quel, euh, quel anneau je suis en train de vous faire écouter 100%, tout le monde est d'accord, on sait reconnaître la rainette crucifère, donc le, le Spring Piper qu'on on reconnaît avec son petit X sur le dos. Félicitations! Donc, on continue avec la formation, on va faire un deuxième quiz un peu plus tard pour voir si après la deuxième partie de la formation, vous vous souvenez encore de vos grenouilles, crapauds et rainettes. Mais juste avant, donc je veux juste vous montrer si jamais vous allez euh, sur le... Sur le site Internet du Centre de la nature, c'est à ça que ça ressemble. Donc, quand vous allez dans la section le suivi scientifique, vous allez avoir les différentes espèces avec les champs. Vous allez aussi avoir les différents documents, donc le, les fiches signalétiques, le guide des anours, qui sont les informations qu'on vous présente aujourd'hui. Vous allez avoir le protocole de suivi d'inventaire qu'on va vous présenter dans quelques instants, la liste des étangs, et vous allez aussi avoir le... Euh, le formulaire d'inventaire qu'on va vous présenter tout à l'heure avec des menus déroulants. Je reviens à la présentation. Et je donne la parole à Ariane. Oui, donc, euh, donc, je vais vous présenter un peu là maintenant euh, que, que vous êtes bon à reconnaître les grenouilles. Donc, comment on fonctionne là, pour faire euh, l'inventaire. Euh, puis, je vais vous présenter aussi euh, les sites là, euh, de la région là, que, qu on peut aller faire, où on peut aller faire les inventaires. Donc, euh, pour ce qui est euh, du, du protocole, euh, donc est, en fait, c'est très simple. Euh, donc, vous choisissez un étang. Là, je vais vous présenter euh, tout à l'heure les, les différents endroits où on peut aller. Et puis, euh, lorsque vous arrivez au site, Idéalement, on laisse passer quelques minutes, deux-trois minutes, pour euh, euh, laisser passer le, le, le, le bruit, le, le dérangement qu'on aurait pu faire en arrivant les temps, et on, on reste sur le site environ cinq minutes ou un peu plus, là, si c'est possible, pour écouter euh, les chants des grenouilles. Donc euh, ensuite, euh, je vais vous montrer dans le fond avec le formulaire ici les données que vous avez à prendre. Donc euh, euh, comme comme vous l'a montré tout à l'heure, donc sur le site Web, vous avez accès à ce formulaire-là. Euh, oh. Alors, vous pouvez en, vous entrer dans le fond euh, votre nom. Euh, D'ailleurs, si vous allez à plusieurs, euh, c'est tout à fait correct, juste euh, indiquer les deux noms euh, dans le formulaire et ne, et ne pas remplir deux formulaires différents. Parce que sinon, là, ça va dédoubler euh, nos données. Donc, vraiment juste, vous pouvez entrer les, les, les noms de tous les gens qui ont fait l'inventaire dans le même formulaire. Euh, vous pouvez entrer aussi ensuite le temps là, de, de bénévolat. Donc, nous, on comptabilise là, après ça, tout ce, ce temps-là. Donc, vous remplissez euh, une, un formulaire par journée d'inventaire, euh, donc avec la date, euh, la température, etc., si vous la savez ainsi que l'heure d'arriver au premier site. Donc, souvent, là, il y a, vous allez voir, il y a quelques trajets. Donc, on peut faire plusieurs sites là, dans la même journée d'inventaire. Et si jamais là, vous dépassez le nombre de sites, là, il n'y a pas de problème, vous remplissez là, un autre formulaire. Là, vous pouvez écrire dans les commentaires que c'est la suite. Euh, donc, euh, vous avez dans le fond, dans le menu déroulant, euh, nom de, de l'étang. Donc, ça, c'est associé là, à la liste qu'on va vous présenter, mais vous pouvez aussi le cocher un autre étang. Là, mais dans ce cas-là, vous devez aller mettre dans les commentaires euh, où se, se trouve l'étang. Donc, euh, à un étang, vous mettez, euh, mettez l'espèce que vous entendez, ainsi que le code d'abondance. Donc, pour la code d'abondance, vous allez voir, il va y avoir tout le temps le petit rappel là, quand vous allez voir euh, la code d'abondance. Donc, c'est de 1 à 5. 1 étant, euh, on n'a ni vu ni entendu de grenouille. Donc, ça, c'est quand même important de le, de le mettre, là, même euh, si vous êtes allé et vous n'avez rien entendu ni rien vu, c'est une information pertinente. 2. Euh, c'est une grenouille qu'on euh, a vue, mais qu'on n'a pas entendue. Donc, ça aussi, on le différencie parce que euh, ça veut dire que peut-être, oui, la grenouille est, est là, mais elle n'était pas en période de, de reproduction, donc elle ne chantait pas nécessairement. Ensuite, donc là, lorsque vous les entendez chanter, une cote de trois, ça va signifier qu'il y a une ou deux grenouilles qu'on entend par-ci, par-là. Mais on est capable là, de compter presque là, combien on entend des grenouilles différentes. Ensuite, quatre, on entend des grenouilles par-ci, par-là, mais il y en a quand même quelques-unes qui, qui chantent en même temps. Et cinq, c'est vraiment le grand chœur, là toutes les grenouilles chantent en même temps, on ne pourrait pas dire euh, combien il y en a. Il y en a 5, il y en a 20. Donc là, ça, c'est une cote de 5. Donc, pour un étang, pour un même étang, vous pouvez avoir plusieurs espèces aussi. Donc Dans ce cas-là, vous répétez le nom et vous ajoutez euh, chacun des espèces. Euh, maintenant, pour ce qui est des, des sites à inventorier. Donc, on a euh, une quinzaine d'étangs qu'on suit de, déjà là, depuis euh, 2012. Donc, euh, je vais commencer par vous présenter le, le premier étang qui euh, se trouve, dans le fond, euh, à la réserve naturelle Galt. Donc, euh, euh, les étangs -là de la réserve naturelle Galt, euh, bien, tout d'abord, pour y accéder, là, vous passez euh, par l'accueil, mais vous devez, bon, euh, avoir euh, vos droits d'accès ou votre carte de membre pour y aller. Et aussi, là, on vous demande de respecter, euh, dans le fond, les heures d'ouverture. Donc, euh, le premier étang se, se trouve là, euh, juste à côté du pavillon d'accueil, donc euh, c'est l'étang de l'accueil. Ensuite, euh, il y a un autre étang euh, sur le sentier Mauve, là, juste après le Pré, donc euh, l'étang du Pré. Et puis, euh, un, un, il y a un étang euh, sur le, le sentier euh, Orange, donc après le sommet Hill. Là, vous allez pouvoir trouver aussi un autre étang et les deux autres se trouvent sur le sentier vert, donc Dieppe 2, qui est juste après le, le sentier de, qui mène dans la vallée, donc par l'accès local, et un peu plus haut, le Dieppe 1. Donc, il y a aussi, là, vous allez voir dans le menu déroulant, là, il y a aussi au lac, donc lorsque vous allez là, observer à partir des fois de, de la plage, là, ça, vous pouvez aussi rentrer cet étang-là là, comme un comme l'information à, à propos de, de cet endroit-là. Euh, ensuite, on a ici un autre parcours là, qui est en Piémont du Mont-Saint-Hilaire, donc qui fait partie de la réserve naturelle en Piémont. Donc ici, là, vous pouvez y accéder euh, par trois endroits. Donc ça appartient euh, entre autres là, à la ville de Mont-Saint-Hilaire, donc vous pouvez y accéder sans problème. Vous avez soit euh, l'accès par le chemin Osias-le-Duc, Ici. Ensuite, vous pouvez aussi accéder par la rue des Plateaux ou par la rue des Fées. Donc, c'est les trois endroits pour y accéder. Euh, ces étangs-là sont euh, particulièrement, là, euh, on, on les suit particulièrement parce que, euh, dans le fond, depuis 2004, là, le Centre de la nature a fait des travaux de restauration là, dans ce secteur-là, a créé certains étangs. Donc notamment l'étang Bonneville qui était là pour, euh, qui était dans le fond le, le, le bassin de rétention d'eau, donc qui a été transformé là en bassin euh, plus naturel. Donc ça c'est le avant et le après. Donc maintenant plein, tout plein d'arbres. Euh... Donc ensuite. Euh, ici, on a l'étang des éboulis, qui est tout près aussi là, de, de l'étang Bonneville. Donc là, ça c'est un, un plus petit étang, là, mais euh, qui est quand même de l'eau presque, presque toute l'année, je dirais. Donc, il y a aussi beaucoup de travaux à ce niveau-là. Euh, ensuite, il y a, donc, ensuite, il va y avoir l'étang euh, du foyer sa donc, lui, euh, c'est un étang qu'on qu qu a plus de chances d'entendre des grenouilles, plus au printemps, parce qu'ils il s'assèchent au fur et à mesure que l'été euh, avance, euh, ce qui est normal. Puis, ce qui est correct aussi, parce qu'il y a des grenouilles là, qui utilisent justement euh, euh, ce type d'étang-là. Là, donc, euh, c'est pour ça qu'ils qu chantent plus tôt en saison. Ils vont prendre leurs œufs plus rapidement là, pour faire le cycle avant que les étangs euh, s'assèchent. Donc, il y a plus de chances là, au printemps que vers la fin de l'été. Ensuite, les trois autres étangs qu'on appelle de la vallée, donc euh, le premier, là, c'est qu'on euh, qu on voit là où est-ce que souvent là, les gens, quand ils vont dans ce secteur-là, il y a une roche là, que, que les gens s'arrêtent, donc ça, c'est le, le premier étang de la vallée. Ensuite, le deuxième, on ne le voit pas directement, mais vous pouvez le, le faire le point d'écoute quand même sur le sentier. Euh, C'est un marécage là, qui est un peu euh, de l'autre côté là, du sentier. Donc, euh, vous pouvez faire le point d'écoute directement à partir de là, même si vous ne voyez pas l'étang, il n'y a pas de problème. Et le troisième là, qui est à la jonction là, euh, euh, du sentier là, pour faire la boucle. Donc, il est vraiment plus euh, dans là, un étang, là, dans un milieu plus ouvert. Ensuite, euh, euh, euh, les trois étangs euh, de la rue des... De, du massif. Donc euh, qu'on peut accéder là, euh, par la rue du Massif. Le premier, c'est vraiment dans le parc, là, euh, à cet endroit-là, là. il y a l'étang qui peut être suivi. Et après ça, l'étang numéro 2, euh, c'est celui, il y a un petit sentier là, qui rentre dans le bois à partir du parc. Là. Donc, c'est vraiment euh, au tout début là, du sentier. Vous pouvez faire les observations à partir de là. Le troisième étang il est accessible par la rue Bellaire Par contre, là, en ce moment, je dois avouer qu'on n'est pas retourné vérifier là, avec euh, les travaux qu'il y a dans le secteur et tout ça euh, à quel point l'étang euh, est encore là. Donc, euh, mais ça, il y a un petit sentier là, qui est accessible par la rue euh, Bélaire. Vous pouvez nous en redonner des nouvelles. Euh, ici, Donc, euh, c'est le parc paul émile Bordua, encore à Saint-Hilaire. Euh, c'est aussi un, un étang là, qui a été restauré pour euh, notamment lutter contre le roseau commun, une espèce exotique envahissante. Donc euh, voilà, c'est assez clair, l'étang, quand on le voit dans le parc. Et il y a aussi l'étang euh, un petit peu plus loin, là, sur la rue des Peupliers. Donc, euh, qui est aussi un étang qui a été, euh, qui a eu beaucoup de travaux de restauration, une grosse lutte là, pour euh, euh, enlever tout le roseau commun. Là. Donc, euh, euh, je vais faire les voilà. Donc, en 2009, là, euh, vous voyez, avant, là, il s'était complètement envahi par le roseau commun. Et puis, ça, c'est après les travaux. Donc, euh, voilà, pour le parc l'étang du peuple Ligny. Ensuite, à Ottoburn Park maintenant, donc euh, au Parc des Bosquets. Euh, en fait, on peut accéder là, au, au sentier dans le Parc des Bosquets. Euh, par contre, tous ces étangs-là, c'est des étangs euh, aussi euh, qui sont, là, sont plus apparents là, au début de la saison. Donc, qui ont tendance aussi à s'assécher au fur et à mesure là, que l'été avance. Donc, c'est vraiment des étangs euh, dans les marécages. Là. Donc, les trois, euh, les trois étangs, vous pouvez le, le faire les observations à partir des sentiers directement. Mais c'est sûr là, que rendu en juillet, il n'y a, y a, a plus beaucoup d'eau euh, à cet endroit-là. Finalement, on a aussi euh, de l'autre côté de, de la montagne, en s'en allant vers Saint-Jean-Baptiste, le, le chemin des lots. Donc, euh, c'est le sentier, en fait, on peut y accéder soit du côté là, euh, de la rue Noiseau. Euh, donc, mais, il y a une piste multifonctionnelle là, qui a été aménagée, donc on peut se rendre à pied ou en vélo. Euh, euh, C'est comme une piste cyclable là, pour, avant de pouvoir rentrer dans, dans le sentier, dans la, la zone plus boisée. Donc, euh, Et puis, euh, les étangs se trouvent tout le long là, du sentier. De, de, de part et d'autre. Donc, vous pouvez juste faire des points d'écoute à, à différents endroits, là, et écouter ce, ce qui chante le long de, de, de ce sentier-là. Euh, finalement, il est aussi possible là, justement de mettre d'autres sites que ceux-là. Donc, ceux-là, ça, c'est les sites qu'on qu suit vraiment à chaque année, mais. Euh, par exemple, si vous êtes dans la région et vous, vous voyez d'autres étangs, tout ça, il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez mettre autre. Vous indiquez dans les commentaires, dans le fond, euh, où est-ce que ça se situe, soit une adresse ou des points GPS, etc. Donc, si ça fait partie, en fait, du territoire là, de la région de Biosphère, donc euh, euh, dans les municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste, euh, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, la présentation, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Madeleine, Saint-Mathias-sur-Richelieu, richelieu Autoburn Saint-Louis, Saint-Jude et Saint-Bernard-de-Michaudville. Donc, dans toutes ces municipalités-là, nous, c'est vraiment notre territoire d'action, où est-ce qu'on suit des étangs. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous envoyer euh, des données d'autres de, étangs qui se trouvent dans, dans, dans ces euh, municipalités-là. Sinon, si vous êtes plus à l'extérieur, donc comme je le disait au début, là. Euh, vous pouvez quand même envoyer là, les, vos données à, à FrogWatch, là, attention grenouille, donc euh, c'est un peu le même protocole qu'on qu suit, donc euh, vous pouvez l'envoyer dans la base plus générale de données. Voilà. Oui. Ne vous en faites pas là, si vous ne connaissez pas tous les étangs par cœur et tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure sur le site internet, il y a le guide qui vous rappelle là, les différentes anours, mais il y a aussi le guide qui vous représente tous les sites avec les cartes et tout ça. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. On est rendu un deuxième petit quiz pour, ce, pour voir si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, euh, je vous invite, à vous prenez, prendre quelques secondes pour soit aller directement sur l'adresse Internet que j'ai mis ou en utilisant le code QR. Puis, on s'y rejoint dans quelques secondes. Donc, je laisse un petit 30 secondes. Bien, et je vais partager le quiz. Donc, allons-y. Alors, allons-y maintenant, c'est le même concept que tout à l'heure, vous vous souvenez. Donc, allons-y maintenant avec « qu'est-ce qu'on entend là? » Un petit 3-4 secondes de plus. Alors, félicitations, on entendait en effet un écureuil roux. Donc, c'est juste pour vous rappeler que ce n'est pas parce qu'on fait des inventaires d'anours qu'on entend seulement des anours. Donc, on, on devient, on vient un peu comme je vous parlais tout à l'heure quand vous entendez rainette faux grillon en plein mois de juillet, c'est assurément un grillon. Donc, c'est possible qu'autour de vous, un petit cri strident comme ça, bien, ça ne soit pas des grenouilles, ça peut être autre chose. Félicitations, vous n'êtes pas fait dernier. Allons-y pour un deuxième. Bon, donc c'est la grenouille verte, en effet, l'espèce de, de, de corde de banjo, le tong-tong, donc c'était notre grenouille verte. Un dernier. Félicitations, c'est en effet la grenouille des bois. J'aurais accepté Renette Crucifère parce qu'on l'entendait dans le fond d'écran aussi, mais, euh, mais vous avez, vous avez réussi. Bien, félicitations, donc vous êtes prêts maintenant pour faire, euh, pour faire des inventaires d'anours, de grenouilles, de renettes et de crapauds, puisque euh, bien, vous savez reconnaître les différentes espèces. Donc, c'est ici que se termine la formation, si on va prendre des questions. Mais juste vous rappeler qu'à tout moment, bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse bénévolatatcentenature.qc.ca. Sinon, bien, on, vous avez là, toute l'information sur le site Web. Euh, nous, on va vous écrire régulièrement pour savoir si ça va bien, pour vous dire si vous avez trouvé les étangs, si vous avez des questions et tout. On rappelle qu'on est en mode COVID, donc on vous, demandez, on vous demande de respecter à la fois les accès ou les façons de, de garder la distanciation sociale avec les autres. Puis, euh, on vous avait dit qu'il allait avoir une soirée d'écoute mercredi, euh, mercredi prochain, le 20 avril. Toutefois, on va devoir la remettre puisque quand on regarde la météo, ils annoncent 2-3 degrés. Donc, c'est encore assez froid pour les grenouilles. Donc, on va vous inviter si jamais là vous êtes disponible ou intéressé à venir faire des inventaires avec nous ou venir faire une soirée d'écoute avec nous. On vous enverra ça par courriel. Donc, euh, ben, si c'est tout, c'est tout pour nous. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre, euh, les mettre dans le formulaire par écrit, soit prendre, ouvrir, allumer votre micro ou vous lever la main, puis on va prendre le temps d'y répondre. La température idéale, euh, en fait, là, en ce moment, on commence déjà à entendre les rainettes, mais je vous dirais que qu'habituellement au-dessus de 7-8, ça commence. Euh, C'est vraiment pour le début de la saison, quand il fait très froid, elles arrêtent de chanter, puis elles repartent après. Mais, euh, c'est sûr que s'il pleut, vous les entendrez pas. Souvent, ils arrêtent de chanter, mais juste un peu avant la pluie, juste après, juste un peu après la pluie, il n'y a pas de problème. L'heure idéale dans la journée, c'est souvent vers la fin de journée, plus au coucher du soleil ou un peu avant le coucher du soleil. Toutefois, quand je vous avais vu, quand je vous présentais les différentes anours, il euh, y en a plusieurs. Il y en a certaines qui sont plus nocturnes ou de soir, mais il euh, y en a plusieurs qu'on peut entendre à toute heure de la journée. Vraiment des espèces. Christine euh, Oui, je voulais savoir, parce que les grenouilles, c'est plus aquatique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les grenouilles quand l'étang vient à sécher En fait, elles vont choisir en fonction, de, en fonction des étangs. C'est-à-dire que les rainettes, on les retrouve souvent dans des étangs temporaires qui vont s'assécher les plus grosses grenouilles, comme les grenouilles vertes, les wawarons, on va les retrouver souvent dans des lacs ou des étangs permanents. Donc, euh, en fonction, parce que le temps de, je vous dirais, entre le temps de ponte et le temps que ça devienne une grenouille, c'est très variable d'une espèce à l'autre. Tu sais, Ça peut aller de, de quelques jours à quelques mois. Puis comme je vous disais, le wawaron, c'est de 24 à 36 mois. Donc, il faut... Fait, fait qu'eux vont s'assurer d'être dans un dans un lac parce que, ou dans un endroit qui ne s'assèchera pas. Tandis que la rainette Fougrillon et les petites rainettes, bien, en dedans de trois, quatre semaines, ils ont pondu les œufs, c'est devenu des têtards ils sont sortis de l'eau. Donc là, ça peut s'assécher, c'est pas grave. OK, merci. <rire> Pierre-Olivier? Bonjour. Nous, on demeure près d'un ruisseau. Est-ce que, le, naturellement, ce n'est pas un étang, mais on s'assoit sur le perron pour les entend, les grenouilles, puis là, on peut mettre des noms sur les, le type de champ. Est-ce que okay. c'est un. Un site qu'on pourrait rajouter dans l'inventaire. Totalement. Donc, vous sélectionnez « Autre » puis vous nous mettez un point de repère. Euh, vous n'êtes pas obligé de nous donner votre adresse exacte, mais pour qu'on puisse savoir dans quel secteur on se trouve. Merci. Pas de problème. Euh, J'ai des... Donc, j'en ai toujours eu qui viennent chaque été dans la piscine. Oui, en effet, <rire> on en a souvent dans les piscines. Euh, non, c'est ça, on les entend comme il n'y a pas d'heure de chant précis, mais souvent en fin de journée, pour certaines, on va les entendre plus que, plus que d'autres. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées, mais est-ce qu'il y a des, des gens qui ont d'autres questions qui voudraient prendre la parole? Génial. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vous laisse aller. Je vous souhaite euh, bonne saison d'inventaire. Ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous remercie encore d'avoir été présent ce soir. J'espère que vous avez trouvé ça agréable, puis que vous en avez appris un peu. Puis on se retrouve euh, sur les sentiers ailleurs ou euh, en parlant de grenouilles. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.